J'espère que vous allez bien, c'est Mehdi Alors, bienvenue dans ce tirage open mind Qui, comme vous le savez, représente des tirages un peu hors des clous C'est-à-dire des tirages où on peut dire un peu librement ce qu'on pense Et notamment ce qui n'est pas forcément politiquement correct Alors justement, politique, tiens, eh bien on va en parler Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage sur Eric Z Alors comme vous le savez, je ne suis pas en France Mais quand même, j'entends et je lis que Eric Z euh, eh bien, est présent partout. On entend que lui, on ne voit que lui. J'avais fait un tirage sur lui il y a plusieurs de mois de cela. Et j'avais vu que, eh oui, il allait certainement se présenter à l'élection présidentielle 2022, mais sous un retard. C'est-à-dire qu'il ne le dirait pas tout de suite. Alors je sais qu'effectivement, il n'est pas encore déclaré en tant que candidat. Mais quelque part, eh d'après ce que j'ai lu il fait déjà campagne donc on va regarder un petit peu ce qui sort voilà je suis en train de mélanger mon jeu de 32 et puis on ira voir après avec les jeux psychologiques si on peut voir un petit peu ce qu'il peut éventuellement cacher et puis surtout ce qu'il pourrait apporter en france au niveau des événements voilà alors on va couper et on va regarder Il y en a deux qui veulent sortir Donc on va les mettre ensemble Et on va mettre trois par trois pour changer un peu J'aime bien parce que comme ça On voit un petit peu euh, éventuellement en diagonale Je vais faire attention, vous voyez bien les cartes Voilà Voilà, alors Ah, un roi de carreau Alors ça pourrait être lui Une dame de pique on va, on va considérer que c'est lui hein, parce que bon c'est pas le roi de cœur c'est pas le roi de trèfle ça aurait pu être le roi de pique mais enfin bon roi de carreau c'est pas mal aussi en fait un roi de carreau c'est un homme qui bouge beaucoup hein. donc c'est vrai étant donné qu'apparemment il est euh, en déplacement pas mal ces temps-ci en tout cas ça pourrait lui convenir alors qu'est-ce que me dit le jeu bah, il me dit que dans le passé déjà ça n'a pas marché ce qu'il voulait faire, mais que il pourrait créer la surprise actuellement, au grand déplaisir d'une femme ici, qui quelque part ressort en tant que rivale. En tout cas, il y a une rupture entre les deux. Alors, je ne parle pas du sentimental. Hein. Donc, ça pourrait bien être Marine, hein, je suppose. Hein. Enfin bon, je ne connais pas trop leur histoire, mais euh, bon. Il y a quelque chose dans... Ça. Faudrait en fait, il faudrait que j'aille regarder un petit peu parce que franchement, je connais pas du tout Eric Z. Marine, ma foi, je la suis plus depuis l'élection présidentielle 2017, où je m'y étais intéressée pour des raisons astrologiques. Donc, je sais pas trop quelle est leur histoire, mais il y a, en tout cas, il y a une rupture. Bon, elle, elle espère un renouveau de son côté. Hein. Mais un renouveau qui sera, à mon avis, déçu. Par contre, sur lui, il y a une surprise. Alors, ici, il y a des histoires d'argent. Euh, donc, je dirais qu'il a un soutien financier. Il y a quelqu'un là qui lui apporte de l'argent. Et qui, ce qui va lui permettre de concrétiser euh, des projets. Alors, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Hein. Bon, il n'y a que neuf cartes, donc je ne peux pas non plus euh, dire euh, trop de choses. Mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il va vers quelque chose qui se, concréti... Pardon, qui se concrétise. Il regarde vers l'argent, d'ailleurs, c'est amusant. Hein bon, bah ben là, effectivement, il est en train de faire plein de choses, hein, des démarches, des déplacements, voilà, il est assez actif. Hein L'énergie du roi de carreau et du 8 de carreau. Alors, il apparaît comme très intellectuel. Je vous dis, je ne le connais pas du tout, donc euh, n'allez pas m'écrire des, des, des commentaires désagréables. Enfin bon, je sais que vous êtes vous êtes très gentils en général, mais enfin bon, euh, là, on regarde que entre nous. Hein. Bon, Donc, le jeu me dit qu'il ressort comme étant très intelligent ou du moins intellectuel, sachant s'exprimer et manier les idées. Et il apparaît aussi pour beaucoup de gens comme étant une espèce de, de personne idéale. En tout cas, il y a un idéal, là. Les gens pourraient se tourner vers lui. Alors, il suscite aussi beaucoup, beaucoup de conflits, de controverses et de colère. Là, je ne vous apprends rien, je sais, mais enfin, bon, je vous dis ce qui ressort, auprès de beaucoup de personnes. Mais c'est curieux parce qu'il a quand même une popularité qui va augmenter. Alors, je dis c'est curieux parce que je viens de sortir les conflits, mais pourtant... Il y a une espèce de code de popularité et les gens le voient comme pouvant apporter un changement. Un changement très important. Mais alors, euh, comment dire, il va y avoir quand même des gros problèmes. Hein. Il y a le valet de pique là. Ah, attendez, on va essayer de recouvrir ce valet de pique. Ouais. Il est, je dirais qu'il est euh, beaucoup dans la répression. Hein le valet de pique, roi de pique enceinte ça fait penser à la police donc c'est comme si en fait il défendait euh, tout ce qui est euh, euh, comment dire pas que répression mais vous savez les, les punitions ce genre de choses hein. il est beaucoup dans les histoires de police lui. d'ordre, installer un ordre avec beaucoup de répression oui mais bon je ne le vois pas, euh, je vois pas réussir c'est comme si, en fait, il allait être arrêté. Alors, par qui Parce que là, je suis en train de parler des présidentielles. Hein, donc, moi, je pense vraiment qu'il va se déclarer. Hein. Euh, pas tout de suite, mais enfin bon. Alors, ah bah, attendez, parce que j'ai retard, mais j'ai as de trèfle. Je suis en train de me contredire moi-même. Alors, hein, succès sous un retard. Ah, pourquoi est-ce que j'ai un succès Il ne va pas être, comme être, être élu, quand même, cet homme-là il y a une question de popularité, en fait. Il va gagner en, popu en popularité. Hein ouais. Et contre une femme. Je faisais bien je suis la première étonnée de sortir cet as de trèfle parce que je le vois quand même pas réussir. C'est bizarre. On va refaire un jeu, mais cette fois avec un autre jeu. Alors, on va prendre le jeu de haut que vous connaissez bien maintenant. Hein. Voilà. On ne le présente plus. Le jeu psychologique. Et on va voir un petit peu ce qu'il a dans la tête. Enfin bon, ce qu'il a dans la tête, on l'a déjà un petit peu vu quand même. Hein. Mais euh, on va essayer d'en savoir plus quand même. Voir s'il peut vraiment faire la surprise au présidentiel. Hein. Encore une fois, je suis apolitique. En plus, moi, je suis en Allemagne. Donc euh, franchement, euh, voilà, euh, la politique française m'est un peu égale. Par contre, ce qui ne m'est pas égal, c'est la situation des Français. Ça, ça me touche beaucoup. Mais les hommes politiques en eux-mêmes, franchement, euh, bof. Alors... Regarder alors, on coupe, j'ai quand même le serpent et l'homme malhonnête. C'est pas une belle coupe hein. pour Eric Z. On va voir ce qui ressort. Pareil, on va faire neuf cartes. Hein. C'est pas mal ce, ce système là parce que comme ça, je peux lire euh, en long, en large et en diagonale. Donc, on va regarder un petit peu euh, s'il est vraiment aussi euh, sincère qu'il le dit dans ses convictions, bah, même si. Euh, je ne l'ai jamais écouté, moi. Hein. Enfin, bon, je sais un peu les valeurs qu'il défend, quand même. Euh, ici, on va voir s'il peut créer la surprise. Et si, quelles conséquences sa candidature, si candidatures, il y a, pourrait apporter. Alors, donc là, il y a bien un projet, une espèce d'épreuve traversée. Vous voyez, j'ai quand même la police ici. Donc là, il y a une coupure. Il y a de l'argent. Ah, l'argent, on ne sort pas beaucoup. Hein. Il y a une espèce de nœud ici. Il y a ici des gens qui partent, qui s'en vont. Et ici, j'ai la musique. Alors, on va remettre des grandes cartes par-dessus, c'est plus pratique. Ça, pour moi, ça peut être absolument la propagande. Ici, ça peut être le retour au calme, hein, le repos. Ici, il y a des questions d'argent. Mais ici, il y a une séparation. Ça fait penser toujours aux histoires de ségrégation, vous savez, euh, euh, de division. Donc, on va voir si c'est son discours ou si on est vraiment sur les questions d'événements. Parce que son discours, ça pourrait bien être cet arc-en-ciel, c'est-à-dire, en fait, apporter une espèce d'éclaircie en France ou de renouveau. Mais j'ai quand même deux cartes où il y a des histoires de division. Hein on va regarder ça de plus près. On va commencer par là. Alors, seul, d'accord. Ok. Ici j'ai dette. Ok. Hop. Là j'ai prendre. Ok. Là j'ai mentir. Okay. Là j'ai fascination. Ouais. Là j'ai se conformer. Partager ici. Au milieu, en fait la carte du milieu c'est la plus importante. Hein. C'est ferme. Alors, on peut, on peut y voir le mot fermeté, par contre, hein, ici. Et là, j'ai peur. D'accord. Bon, alors. Le travail de détective commence. Vous pouvez évidemment aussi regarder hein, et faire marcher votre intuition. Donc, c'est un bon exercice pour tout le monde. Et évidemment, me mettre un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ce jeu, puisque c'est un jeu qui parle à chacun. Il n'y a pas de vrai ou de faux l'interprète par rapport à ce qu'on ressent alors moi ce que je ressens c'est que il pourrait apparaître comme étant le seul à proposer une solution en france alors les questions de dette c'est ça peut être les questions d'argent c'est vrai donc il pourrait aussi apparaître de ce point de vue là pour les gens, hein, je ne parle pas pour moi, on est d'accord. Hein. Il pourrait apparaître pour la population, pour une certaine catégorie de la population, comme étant le seul pour apporter une solution dans les histoires éventuellement aussi euh, de, de, de crise financière. Voilà, je suis en train de chercher. Ensuite, j'ai quand même des gens ici qui risquent d'être partagés. Ça veut dire qu'en fait, ils risquent de... De partager la population en deux, hein, on a partagé donc ces brins séparés, mais avec un ciseau, c'est on coupe dans la population. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu de réunir les gens, il risque au contraire de les diviser davantage. Alors se conformer, ben ça c'est les questions d'argent. Hein. Se conformer, donc c'est comme si en fait on, on lui avait donné de l'argent ici pour conforme à quelque, pardon, qu'il se conforme à quelque chose. On ira recouvrir ici. Il y a les questions financières qui ressortaient aussi avec le jeu de 32. Donc, il y a de l'argent ici qui a été reçu. Ici, prendre. Alors, moi pour moi, c'est euh, les policiers qui vont euh, aller chercher euh, les voleurs, par exemple. Hein, prendre euh, les voleurs, par exemple, parce qu'il il nous manque quelque chose. Mais enfin, bon, que vont prendre les policiers bah, Généralement, ils vont, ils vont prendre les, les, les gens malhonnêtes. Donc, ça, ça fait partie de son discours. Mais attention, parce que j'ai mentir derrière. Vous voyez, ici, on a la division, là et là. Donc, pour moi, cet homme-là, et encore une fois, je, je, je suis neutre en la matière, que vous le croyez ou non, mais en tout cas, cet homme-là, il apparaîtrait comme une personne qui, au lieu d'unifier la population, risque de davantage la diviser. Or... On sait déjà qu'actuellement, malheureusement, les Français sont déjà euh, divisés pour des questions d'injection euh, et puis euh, pour des questions, euh, ma foi, euh, de population étrangère. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de divisions en France, malheureusement. Et lui, eh bien, il risque d'accentuer cette division. Attention aux mensonges que, qui ressortent ici. Mais il va y avoir quand même une fascination. Hein. Vous voyez que son discours que l'on voit ici va fasciner beaucoup de personnes. Alors, au milieu, il y a... Euh, alors, attends, vous, avant avant de vous expliquer la carte du milieu, parce que c'est la plus importante, je vais finir avec la carte de la peur, ici. Donc, il va faire jouer, en fait, en fait, la carte de la peur pour essayer de faire ramener le calme. En tout cas, ça va être son discours. Bon. D'ailleurs, ça on voit « prendre peur ». C'est amusant. On a « prendre peur »,« mentir »,« fascination » il euh, y a ici prendre peur ça me fait penser aussi qu'il y a une catégorie de la population qui pourrait avoir peur aussi de son discours hein, si on regarde un petit peu les cartes comme ça on a prendre peur et mentir donc en fait son discours déjà risque de faire peur à une certaine partie de la population mais en plus mentir et fascination euh, il n'est pas dans la vérité. Je n'ai pas de carte de vérité pour l'instant. Ce n'est pas sorti. J'ai les cartes mentir et fascination. Donc, il va quand même jouer la, la carte du mensonge. Donc, euh, bon, vous faites évidemment ce que vous voulez. Hein, mais euh, il ne ressort pas en homme sincère. Alors, ici, la carte du milieu qui est la plus importante finalement. Ferme. Et le nœud que l'on resserre ou que l'on... Comment dire Oui, on fait un nœud avec une corde. Donc, ça veut dire pour moi, avec les policiers à côté... Qui va tenir un discours et là je compte sur vous pour me dire si c'est juste ou vrai ou pas parce que du coup je vous dis moi je n'écoute pas du tout je l'ai jamais écouté je ne sais pas ce qu'il raconte mais euh, son discours apparemment serait plus de un discours de fermeté ici avec une espèce de de nœud donc des gens que l'on mettrait éventuellement sous contrôle par exemple ici ou euh, ou alors que l'on mettrait sous contrainte. Hein, il y a un discours vraiment de fermeté et qui va avec le policier qui est juste à côté. Donc, je suppose, hein, mais encore une fois, je n'ai pas été l'écouter, je suppose que en fait, ce qu'il est en train de dire dans son discours, c'est qu'il parle simplement d'être ferme davantage par rapport à, aux gens malhonnêtes euh, qui devraient euh, être pris et mis en prison, hein, je suppose, hein, parce que là, on a le policier qui lève la main, pris et mis en prison, bon. Donc, c'est plutôt un discours de répression qu'il est en train de tenir, ce monsieur. Mais c'est un discours aussi, dans un pays où il y a de plus en plus, quand même, il faut bien le dire, de, euh, de gens malhonnêtes. Hein, eh bien, c'est un discours qui va fasciner. Alors, euh, on va les regarder sur l'argent et on va regarder aussi ce qui pourrait arriver... Euh, par la suite, parce que là je vois, je vois quand même que les gens, en tout cas, une partie risque de le suivre. Enfin, risque, bon, pardon, on va de rester notre. On va dire qu'il y a une partie quand même qui, euh, qui va le suivre. Voilà, donc on va mettre des cartes sur l'argent ici. On va mettre deux. Et on va aller voir. En fait, il apparaît pour beaucoup de gens comme étant la seule personne. Hein, il y a la seule ici qui peut apporter vraiment une solution. Vous avez la clé dans la serrure. On va essayer de mettre encore une carte là. Et puis là. Alors là, j'en ai mis deux sur l'argent quand même. Oui, donc il y a des gens qui le soutiennent. Hein. Alors je sais pas s'il a un parti ce monsieur, j'en sais rien du tout, je suis vraiment euh, pour ça un peu euh, comment dire <rire> pas du tout au courant, on va dire, mais il y a des gens qui le soutiennent. Donc, il reçoit de l'argent de la part de groupements ou de diverses personnes. OK. Ouais, mais c'est caché hein. Donc il y a une histoire de financement qui peut être cachée ici de la part de une ou deux personnes. Et voilà chef. Ben, ça, ça me dit que euh, il pourrait bien fonder son parti hein, grâce à un financement qui serait ici caché, parce que vous avez l'argent caché, pour se conformer euh, à faire ce que. Alors à faire quoi À faire quoi bon, À faire des en tout cas des choses. Pour autrui, on va dire. Hein, mais on ira explorer par là, ça me paraît intéressant. Alors, fascination. Oui, fascination, c'est vrai. Mais il y a aussi la tempête. Hein. Donc, il va déchaîner les foudres. Mais ça, je l'avais déjà vu dans un autre tirage. Je ne sais plus lequel. Faudrait que Je vous le retrouve. Où j'avais dit que si jamais euh, euh, il était candidat ou si jamais il était élu, je ne sais plus, euh, il, allait, il allait vraiment susciter énormément de, de violence. Donc, c'est un risque. Hein. Alors, ici, ben, en parlant de, viol de violence, voilà, ça vient de tomber. On ira recouvrir après. Et ici... Alors ça, c'est vraiment la main euh, tranchée. Ouais, alors c'est le seul qui pourrait apporter une solution. Alors, il demande à trancher quelque chose. Est-ce qu'il veut sortir de l'Europe éventuellement Je ne sais pas du tout. Ça peut, hein Parce que là, il s'agit de se trancher une partie de soi. Ou est-ce que c'est plutôt les questions de séparation dans la population Je ne sais pas. On va aller voir, une... On va aller voir ce que c'est. Je vous dis, je ne sais pas du tout quel discours euh, il fait. Donc, je ne sais pas s'il parle de sortir de l'Europe ou pas. J'en sais rien. Mais il y a des questions de se trancher euh, la main. Donc, une partie de... Alors, on va regarder ici, là. J'avais dit qu'on allait regarder au niveau du financement, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est se conformer. Donc, se conformer. C'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent pour qu'il se conforme. Alors, à quoi On ne sait pas. On va aller mettre une carte ici. Donc, laideur. Alors, trancher quelque chose qui est laid. Ça pourrait bien être le désengagement par rapport euh, à l'Europe. Hein. Ça pourrait être ça. Ouais. Et là, on a l'auto saboteur. Ouais, bah, c'est ça qui m'embête, moi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, en tenant un discours qui passerait par... Euh, le fait d'aller chercher les criminels, bon, ce, qui est lou, ce qui est louable, hein, évidemment, on est tous, on est tous pour hein, que les criminels soient mis, soient mis en prison, évidemment. Mais là, quelque part, c'est comme s'il allait exagérer, puisqu'il y a auto-saboteur. Et du coup, son discours risque d'entraîner de la violence ici. C'est pour ça qu'il y aurait auto-saboteur. Et donc là, alors, « Affection avec, euh, avec l'orage ». Ouais, donc en fait, les gens, il va y avoir des gens qui vont le soutenir quand même. Hein. Et du coup, ça risque d'apporter de l'orage. Parce que j'ai quand même de, une, ici l'orage, là le, le marteau. Enfin, le marteau là, hein, une espèce de tomahawk, je ne sais pas comment on dit. Et là, la hache. Ah oui, et là, alors c'est quoi Ouais, donc il y a des gens qui le soutiennent ici. Hein, qui vont le soutenir pour qu'ils puissent euh, euh, parler, euh, se faire entendre, euh, écrire, voilà. Donc il y a bien ici, je suis en train de faire tomber des cartes il y a bien ici euh, des personnes qui le soutiennent pour qu'ils puissent faire quelque part une espèce de campagne hein. voilà, c'est bon bah on me dit que c'est l'habitude hein. Bon, bah ok. donc se conformer, donc faire la même chose que tout le monde hein. ce que les autres font en fait ouais bon, alors ce monsieur là, en fait moi ce que je me dis c'est qu'il pourrait accentuer les divisions en France en tenant un discours trop euh, comment dirais-je Trop brutal, si vous voulez. Trop cassant. Trop dans la répression. Et du coup, eh bien, euh, ma foi, euh, il risque de s'auto-saboter. On va aller remettre une carte là, parce que je ne sais toujours pas si c'est la sortie de l'Europe, ici. Un hein, tranché avec quelque chose qui est vu comme étant laid, ou si c'est autre chose. Est-ce que c'est la sortie de l'Europe, ici encore ah, si on se tranche la main, donc c'est une partie. Et c'est vrai que bon, bah ça pourrait être le, le Frexit, hein, comme on dit. Là, on va regarder auto-saboteur. Et là, on va regarder éventuellement si on peut avoir des informations sur qui est-ce qu'il finance. Alors, il y a la maladie ici. Donc, des choses qui rendent les gens malades, ici. Là, auto-saboteur avec la femme et l'enfant. C'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi j'ai les femmes qui sortent. J'ai entendu dire qu'il était misogyne. Alors, c'est peut-être ça aussi. Et là, j'ai se conformé. Ouais, donc il y a vraiment des soutiens quand même. Il hein. y a vraiment un soutien qui est très net. Vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout les mêmes cartes là et là. Là, on a vraiment les soutiens. Donc, il y a quelqu'un qui le soutient. Alors, les femmes et l'enfant, ben, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Alors, je dirais que son discours ne plaît pas aux femmes. Ici. Là, on va aller regarder. Et là aussi. Ah, je ne sais pas s'il est misogyne, mais j'ai entendu dire qu'il l'était. C'est peut-être ça. Ah non, il y a un espoir. Alors, un espoir pour les femmes. On va regarder pourquoi j'ai un espoir ici pour les femmes et les enfants. Pourtant, j'ai auto-saboteur. J'ai des cartes qui sont un peu bizarres. On va voir comment est-ce qu'on peut les analyser, celles-là. Bon, auto-saboteur, ça, je comprends. Ici, faux. Ouais. J'ai les faux. Bon, a priori, il serait, il serait il serait plutôt contre le pass, lui, hein. Puisque j'ai les questions de maladie. Enfin, faut quand même que j'aille écouter ce qu'ils disent, quand même. Mais j'ai les histoires de politique sanitaire qui ressortent. Donc, je ne serais pas étonnée, quand même, que il aille aussi, dans ce discours-là, par rapport au pass, ici, nu, Ah, Alors, on va, on va avoir des informations, hein savoir euh, qui est-ce qui le soutient. On devrait savoir qui c'est. Parce que nu, c'est nudité, donc c'est révélation, mis à nu. Donc on va savoir. En tout cas, il y a des gens qui le soutiennent ici. On va aller regarder du côté de l'espoir. Alors, espoir pour les femmes et les enfants. Pourtant, j'avais auto-saboteur. Donc on va aller regarder par là. Je ne pas pourquoi j'ai ça. Alors, il y a des histoires de grève et d'enfants, ok Donc, euh... ah non, je sais ce que c'est. C'est les aides-soignants, ça. Bah oui, je sais bien, mais... Il euh... y a un espoir. c'est pas les femmes et les enfants, c'est plutôt les, les gens qui prennent soin d'autrui. Hein, parce, parce Je pense qu'il y a des grèves ici. Donc, un espoir pour les gens, finalement, ils, ouais, ils vont aller lui demander conseil, en fait. Et il va apparaître comme un espoir, alors pour les familles, mais aussi pour les aides-soignants, là, puisqu'il y a des grèves. Bon... Ok, ouais, ouais, donc euh, on va quand même savoir ce qu'il dit, parce que j'ai l'impression qu'il dit quand même plein de choses, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont le suivre. Alors, coupable, ouais. Ah ah, il est en train de critiquer le gouvernement là. Et apparence, oui, mais attention parce que tout ça c'est une apparence. Hein, il, a, il est en train de parler de, des coupables, voilà, qui mettent le pays à l'arrêt, enfin quelque chose comme ça, hein. Mais ça peut être que dans les apparences. Hein. J'ai quand même apparence ici, mentir là. J'ai affection, mais j'ai quand même le, la tempête sur l'affection. La, oui, donc en fait, c'est sympathisant, affection. Hein. Sympathie, sympathisant, qui risque quand même de générer be de, beaucoup, beaucoup de, de tensions et de tempêtes. Tempête, tempête sociale. Hein. Bon, alors... Euh, bah maintenant je vais vous dire ce que je sais. Alors la seule chose que je sache, c'est qu'il est financé par un milliardaire qui s'appelle Vincent Bolloré, qui n'est pas une personne honnête. Ça, je le sais, puisque je l'ai lu. Et ça, vous pourrez vérifier l'information. Bon. Alors, est-ce que sa candidature qui devrait être annoncée incessamment sous peu, parce que je ne vois pas pourquoi, sinon, euh, il ferait autant de, euh, de, de campagnes déguisées. Hein, c'est que quelque part. Euh, il va se déclarer candidat. Alors, est-ce que, est-ce que, est qu'il qu serait dans le qu'on dans l'opposition contrôlée Voilà. Ah eh ben, écoutez, je viens de le sortir. On va remettre encore une carte à côté. Je repose la question. Est-ce qu'il est dans l'opposition contrôlée Ah oui, il est en train. En fait, il n'est pas honnête. Attention, il porte un masque. Il y a d'autres personnes derrière qui sont malhonnêtes. Et lui aussi. En tout cas, c'est le jeu qui me le dit, encore une fois. Ouais, alors, ennui. Ici, et rival. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il l'impression que lui, il est quelque part mis en place, donc par ce milliardaire qui, le, qui, lui, appelle de, qui lui a donné de l'argent, le voit ici, hein, pour ennuyer un rival. Ici. Hein, on voit bien, ennui rival. Pour ennuyer un, un potentiel rival. Et pour le faire disparaître, hein, parce que quand on va dans un tourbillon, généralement, eh bien on n'en ressort pas. Mais il, a, il apparaît comme quelqu'un de malhonnête. Donc, à la question, est-il dans l'opposition contrôlée Oui. En fait, un rival ou des rivaux. Hein, parce que bon, pour l'instant, ce n'est pas trop clair savoir qui est-ce qui est candidat. Mais en tout cas, c'est pour ennuyer euh, quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Alors, s'il est dans l'opposition contrôlée, la question à 1 million, c'est, est-ce qu'il est là, finalement, pour permettre à Caligula Manu de refaire un autre mandat Alors, est-ce qu'il est là pour permettre à M et M de recontinuer Alors, on a ici une personne toute seule. Et on a la carte de la prostituée. Donc, il y a quelqu'un ici qui, pour l'instant, n'est pas excellent dans les sondages. Donc, ça peut être euh, Manu. Vous savez que je ne l'appelle pas Manu parce que je l'aime bien. Hein. On est d'accord. Hein. Je l'appelle Manu parce que c'est important de garder son prénom. Et il est là pour le faire vendre. Vous avez la carte de la prostituée ici. On va redemander si cette carte-là, c'est bien qui, pour l'instant, quelqu'un qui n'est pas au top de sa popularité, hein, qui traverse une phase, on va dire, grise. Est-ce que c'est Manu Il y a les questions de timing. Alors, il me dit que le jeu me dit que c'est effectivement des questions de présidentielle ici, puisqu'on a le timing, et le seul timing que je connaisse, c'est la présidentielle. Mais est-ce que c'est pour faire passer Manu Ouais, j'ai la campagne présidentielle ici. Vous avez les bulletins de vote Alors là, j'ai l'alcool. J'ai aussi le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, puisque j'ai l'alcool. Oh, ça sent l'enfumage, tout ça. Alors, on va, on va remettre des petites cartes sur la fameuse prostituée blonde. Hein, pour moi, c'est faire vendre. Hein, ça, c'est la campagne pour faire vendre. Ici, sur le bulletin là sur l'échéance et là sur l'alcool. Mais l'alcool, c'est quand on n'a pas les idées claires. Hein. Vous savez que j'avais appris ça dans mes cours de psychothérapie. Enfin bon, tout le monde le sait quand même plus ou moins. Mais c'est que l'alcool, c'est une substance qui monte tout de suite au cerveau. Donc ça détruit d'ailleurs les petits neurones, hein, je vous le dis entre parenthèses. Et donc on n'a plus les idées claires. Bon, je sors, je sors beaucoup cette carte-là d'ailleurs sur le, la fameuse injection, hein, qui est aussi un poison. Mais là, dans ce contexte-là, c'est pas l'injection, c'est le fait de ne pas avoir les idées claires. Là. Attention, il y a de l'alcool. Ah oui, ça veut dire aussi que vous risquez d'être saoulé. Oui, voilà. On, est, on va être saoulé par la propagande ici. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Alors, hésitation, ouais. Donc là, ça va être par rapport à la campagne. Bon, il, il, va, il, va, il, va, il va jouer le jeu comme s'il va hésiter à se déclarer quelque part candidat, hein. Se vanter, et eh ben voilà, on a les élections ici. Se vanter, donc il va quand même, euh, bon, se vanter, hein, donc vanter son image. Ma carte qui est un petit peu abîmée ici. Donc ça veut dire que vous allez vraiment vraiment en entendre parler. Alors aider, voyez, il y a aider, mais il y a l'alcool. Donc là vous allez être saoulé par son discours d'aide. Alors enfant, alors je sais pas pourquoi je la prostituer avec enfant ici. Pas trop ce qu'elle vient faire là enfant parce que c'est une question d'immaturité on va remettre une carte je vois pas trop pourquoi j'ai enfant euh, puis j'ai oublié de mettre une carte là on va en mettre une ici aider enfant se vanter d'accord pourrir ouais ça c'est bien Manu hein, qui est dans une, une situation actuellement de pourrissement on va dire oui voilà. Alors, enfant, je ne sais pas ce que c'est, donc on va regarder pourquoi j'ai enfant ici. Euh, ok, enfant, enfant, enfant. Ah, ça peut être quelqu'un de plus jeune, hein Ouais. Moi, je vous dis que c'est Manu, je suis sûre, hein. Le clown. Ah, on ne l'avait pas encore eu cette fois-ci. Le fameux clown. Celui qui euh, apparaît bienveillant, mais qui, à mon avis, dans le tirage, ne l'est peut-être pas. Menacé. Voilà. Et là, on a qui Humilié. Alors, menacé, humilié. Alors, attendez, parce que ça me dit autre chose. Le fameux clown qui va être humilié. Non, c'est quelqu'un d'autre là. Bon, l'enfant, je ne sais pas. Je pense que c'est Manu quand même. Parce que, euh, alors, vous allez me dire, oui, c'est tiré par les cheveux. Bah, oui, mais enfin, bon, il faut bien qu'on essaie d'interpréter cette carte-là. Euh, J'ai pas d'enfant, là. Par contre, Manu, il est plus jeune. Oui, et ça, c'est vrai. Donc, ça pourrait être lui, ici. Hein ici, par contre, ce qu'il me dit, le jeu, c'est que... Euh, Eric Z, il est aussi, quelque part, euh, mis en avant. Pour menacer l'envol... Donc la montée en puissance de quelqu'un d'autre ici, qui risque d'être humilié. Toujours ce fameux clown. Alors, on va voir qui c'est. Est-ce que c'est Florian, par exemple Parce que bon. Euh, ou alors, euh, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas On va voir. Alors, il y a une question de sanitaire aussi. Ça faisait longtemps aussi, là. Qui c'est ce clown Humilier quelqu'un d'autre. Menacer, humilier. Personne. J'ai une carte qui est, qui est tombée ici. Humilié. menacé Donc ça c'est le fouet. Et ça. Ah ouais, d'accord. Ouï aïe il, il, il va partir en guerre contre quelqu'un. Je ne peux pas vous dire qui c'est par contre. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Alors, ça peut être Florian, quand même, mais lui, il s'est déclaré candidat. Il y a quelqu'un ici qui, qui va faire les foudres, qui va subir les foudres de Eric Z. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. C'est ce que je suis en train de sentir, là. En fait... À faire à très attention, parce que moi, ce que je ressens, c'est que Eric Z il est en fait quelque part mis en place. Hein, il y a quand même un financement derrière. Hein. Il est mis en place pour faire tomber quelqu'un d'autre là. Quelqu'un qui pourrait finalement être plutôt bien, sage dans les questions de politique sanitaire. Et euh, qui, euh, qui pourrait aller très loin. Donc là, il va y avoir toute une campagne d'humiliation par rapport à cette personne-là. Mais je ne sais pas qui c'est. Et du coup, ça risque de provoquer un changement d'opinion. En plus, Eric Z, il apparaît comme extrêmement euh, alors, expert dans les questions de matraquage. Hein. C'est vraiment ça qui me vient en tête hein, avec le fouet. Il yeah. Je sais pas pourquoi, mais ça fait depuis plusieurs euh, jours, on va dire, euh, que je sens que tout ça n'est pas honnête, qu'il y a quelque chose qui se qui se cache derrière. Vous savez, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que Manu Caligula euh, était de nouveau élu. J'avoue que quand je me suis réveillée, j'étais <rire> soulagée. Mais mon inconscient, en fait, me prévient qu'il y a des choses qui se passent en France, qui vont être mises en place. Pour lui permettre de faire un autre mandat alors je sais que j'ai vu aussi que manu n'allait pas se représenter qu'il allait lui arriver quelque chose c'est vrai c'est vrai je le vois toujours d'ailleurs mais d'ici est ce que ça lui arrive et eh bien euh, eric z pourrait pendant ce temps là quand même monter en puissance pour en théorie essayer de refaire passer euh, manu qui est là à mon avis Et pour humilier quelqu'un d'autre. Alors, le clown, non, ben finalement, non, il n'est pas méchant, celui-là. Mais pour humilier quelqu'un qui est plutôt sympathique. Alors, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, il y en a un autre qui va arriver. Ou alors, c'est Florian, je ne sais pas. Euh, et du coup, provoquer un changement dans la population. Alors, la question, c'est est-ce qu'il va réussir Est-ce que Eric Z. Euh, alors, être élu, je ne pense pas. Puisque s'il est mis en place, c'est pour faire passer Manu. Donc, en fait, on aurait euh, un peu comme il y a cinq ans, euh, Manu contre Marine. Et du coup, eh ben, Marine n'est pas passée avec euh, le résultat que l'on sait. Donc là, on pourrait très bien avoir la même chose. Hein. On pourrait avoir euh, Manu contre Eric, mais ce serait évidemment voulu. De façon à ce que eh bien, la cassure dans la population... Euh, pousse les gens euh, alors à ne pas voter, ni pour l'un ni pour l'autre, et à, finalement on aurait de nouveau Manu qui gagnerait stratégiquement, c'est très intelligent. Mais ça veut dire aussi qu'ils prennent les gens pour des andouilles, parce qu'ils remettent en place la même stratégie. Bon, moi c'est mon interprétation, après... Euh... Alors, est-ce que du coup, euh, Eric Z pourrait permettre à Manu de gagner alors, j'ai les enfants. Bon, ok. On va peut-être l'enlever, cette euh, carte-là. Hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas trop l'interprétation. Par contre, ici, ça me parle plus. Il y a la course à l'Elysée, ici. Les enfants, on pourrait y voir éventuellement un parti. Mais bon, on va la mettre un peu de côté. Hein, parce que c'est trois personnes. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il pourrait y avoir d'ailleurs trois personnes. Une femme et deux hommes. On va le prendre comme ça. On va considérer que ce n'est pas des enfants, ici. Mais que ce sont des gens, hein donc, il y en aurait trois, une femme et deux hommes. Et à la fin, il n'y aurait plus que deux. La course à l'Elysée. Donc, ça pourrait, hein, le numéro 2, le numéro 5, ici, qui sont en côte à côte. Donc, pour moi, ce monsieur a vraiment été mis en place pour la course à l'Elysée. Et donc, est-ce que ce serait Manu Retourner au foyer. Bah ben, oui. Attention, hein. Et pour moi, il est mis en place dans une, un cadre stratégique. Donc, euh, il va pas falloir euh, se laisser séduire par ses discours. Hein. Retourner dans son foyer. Hein. Donc, retourner à l'Elysée quelque part. quoi. Alors, est-ce que la stratégie va porter ses fruits il y a des choses cachées, vous voyez. Alors, le je, jeu pourrait me dire que, bon, pour l'instant, c'est pas, pas clair, c'est pas sûr. Mais est-ce que finalement, la stratégie Eric Z contre Manu va permettre à Manu de gagner Moi, ça va pas être si facile que ça, quand même. Il va y avoir, euh, quelque part, des entraves ou des problèmes, des imprévus. Alors, là, j'ai les questions de nourriture. On va voir pourquoi. Et de l'étranger. Alors, il y a l'étranger qui va intervenir dans cette histoire. Et là, les questions de nourriture. Alors, je ne sais pas si ce pas la pénurie. On va voir pourquoi ça interviendrait. Voilà, c'est une carte qui qui m'apprend pas grand-chose ici. Le, le, le ciel. Alors... Ouais, il va y avoir des questions de... Alors, la nourriture, c'est aussi, en fait, si vous voulez, euh, le, le bien-être au quotidien, ici. C'est, en fait, ce qu'on a dans notre assiette, quoi. C'est la façon... Euh, ce qui nous permet de vivre. Et là, je me dis qu'il va y avoir un problème à ce niveau-là, au niveau du bien-être des Français. Là, on va avoir... il va avoir des entraves. Et là, il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Ça vaut le coup d'aller euh, revérifier un petit peu. En tout cas... À mon avis, sa stratégie ne va pas réussir. Tant mieux, parce que je ne pense pas que vous avez encore envie d'avoir euh, ma nue pendant cinq ans. Moi, je souffre pas autant que vous, hein, mais je suis solidaire. Mais donc, je peux comprendre qu'avoir ce fou à la tête du pays, c'est pas vraiment euh, ce que vous voudriez encore. Hein. En tout cas, en majorité, je pense. Hein. Ouais, il va y avoir quand même autre chose qui va l'empêcher, ou qui va empêcher de réussir. Alors pourquoi j'ai homosexuel ici Je ne sais pas. J'ai des questions d'étranger ici. Et là, j'ai détruire. Ouais, donc il y a bien des questions quand même de nourriture. Il euh, y a un succès qui ne se fait pas ici, d'accord Ouais, ouais. Bon, je ne vois pas avoir du succès. Donc ça, c'est déjà une chose. Et ici... Attention, bien-être quotidien, où là, il peut y avoir effectivement des problèmes pour les Français au niveau de, de, de, de leur revenu, en fait. Hein. Alors, homosexuel, je sais pas. En tout cas, il y en a un qui, euh, qui est en relation avec l'étranger. C'est qui celui-là Je ne sais pas si ce n'est pas Manu. Mais enfin, il y en a d'autres que lui, mais enfin, j'en connais pas tant que ça non plus. Hein. Un bureaucrate, ici. Ah non, ce n'est pas ça c'est Manu qui va partir. Ah oui, c'est pour ça qu'il ressort... Un... Enfin bon, vous avez compris. Là, le, je vois la place vide. Mais non, il va partir, il va bien partir. Il va bien bien partir, Manu. Ouais, il va partir loin, il va partir ailleurs, lui. Bon, alors dépendre de... Dépendre de... Ouais. On va rester sur Manu. Il y a peut-être des, des informations intéressantes par là. Alors, il va trouver autre chose. Hein. Ouais, mais il va partir. Vous voyez, j'ai la carte du départ. Bon, il s'en va euh, parce qu'on lui trouve une autre place pour lui. Et c'est plutôt, plutôt loin. Bon, Manu, il ne va pas gagner. Allez. On ne veut pas qu'il gagne, hein, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que la stratégie Eric Z ne va pas fonctionner. Et que Manu, il va être reclassé, recasé quelque part. On s'en fiche. Alors, supprimer. Ah, ça, c'est deux cartes qui se contredisent. Et là, aimé. Ouais. Donc, les gens, ils vont aimer le voir partir. Parce qu'il ne va pas avoir de soutien. D'accord. D'accord. Donc là, il y a une place vide. Hein, c'est son bureau à l'Elysée, ça. Ok. Bon. Le cas Manu, on va garder espoir. Il est par là. Il s'en va. Le cas Eric Z, la stratégie ne va pas fonctionner. Alors, qui c'est qui va gagner, finalement Est-ce qu'il y en a un autre qui va arriver Désolée, la vidéo va être encore très super longue. Il y a une trahison ici. Ouais. Mais c'est qui alors qui va... Donc il y a une trahison ici qui va arriver. Mais je pense que c'est pour Eric Z. Donc il y a quelqu'un d'autre ici. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va être mieux quand même Ben, c'est pas mal. On va peut-être finir le jeu là-dessus. Puisqu'il y a une joie et la paix retrouvée. Je vais prendre un autre jeu parce que là, j'en ai sorti beaucoup. Donc du coup... Euh... J'ai plus tellement de cartes qui sont euh, qui sont parlantes. Alors, Manu, il part à l'étranger. Il laisse la place vide. Euh, la stratégie XZ ne fonctionne pas. Et là, j'ai un retour à la paix et à la joie. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des informations Là, j'ai l'histoire de politique sanitaire. Ouais, est-ce que le, le jeu, il, se met un peu, il est un peu long à se mettre en route Bon, je suis en train de savoir. Mais c'est parce qu'en en fait, si je ne dois pas le savoir, je ne dois pas le savoir. Si je ne dois pas savoir qui doit gagner, eh ben le jeu ne me dira pas. Il m'a déjà dit qui n'allait pas gagner. Alors, qui n'allait pas gagner, il y a quelqu'un qu'on va montrer du doigt. Ouais, ça peut être Eric Z. Mais qui c'est qui va sauver la situation il y a quelqu'un qui s'amène tout doucement avec son chameau. Bon, enfin bref. Donc c'est une espèce de personne qu qui est encore inconnue, qui s'amène tout doucement. Voilà, on ne sait pas. Il y en a un qui arrive, un autre. C'est pas XZ, c'est pas Manu. Je ne crois pas que ce soit Florian. Il y en a encore un autre qui s'amène, mais qui est encore loin, qui est en chemin. Donc une dernière carte pour conclure ben voilà donc il faut pas que je sache bon donc je me dis que je ne suis pas censée tout savoir que la personne qui va arriver et eh bien doit rester encore cachée, doit rester encore secrète mais qu'il faut vraiment vraiment garder espoir puisque on a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive voilà et qui n'est pas encore connu Bon, eh bien, on va, on va garder espoir. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir eu la patience de regarder jusqu'au bout. Et puis, euh, ne tombez pas dans le piège de la stratégie de Eric Z, puisque tout ça, c'est de la manipulation. Alors, à mon avis, évidemment, vous êtes évidemment libre de penser autre chose. Mais enfin, bon, quand on réfléchit un petit peu, c'est un petit peu bizarre hein, ce qui se passe. Hein. Voilà, eh bien, écoutez, euh, bon courage à vous tous. À bientôt. Au revoir.